De rattraper, de changer le monde, d'inspirer. Cette volonté qui allume une flamme en toi, qui t'anime et qui te donne envie de tout casser. Cette flamme en réalité te suit déjà depuis tout petit mais ne se manifeste que plus tard. Lorsqu'elle s'allume, elle donne du sens à ta vie. Tu sais ce que tu veux et tu te mets à travailler pendant des jours, des semaines, des mois, peut-être même des années et c'est là que tout se complique. Alors qu'au début la flamme qui brûlait en toi ne faisait que grandir, petit à petit, elle se met à diminuer. Sur ton chemin, tu rencontres la frustration, la haine, les doutes, le manque de motivation, et ta flamme diminue toujours plus. Jusqu'à ce moment où tu es totalement découragé. Tu ne veux plus rien faire, t'es abattu. Cette phase est normale. Et elle est très difficile à accepter. Mais on l'a déjà tous connue. Il y aura des jours où tu ne progresseras pas, des jours où tu n'avanceras pas, des jours où les émotions vont te surmonter, jusqu'au jour où toutes les raisons seront bonnes pour abandonner, et ta flamme s'éteint. T'as fait des sacrifices, t'as persévéré, t'as travaillé plus que n'importe qui pour réussir, mais malgré tout, le résultat attendu ne se montre pas. Les gens se mettent à te juger, tu te rends compte que tu t'isoles, même ton propre entourage se retourne contre toi et ne comprend pas pourquoi tu fais tout ça pour rien, comme ils le disent. Et le pire, c'est que petit à petit, tu te mets à y croire. Regarde-moi bien dans les yeux. Je te laisse 10 secondes pour réparer cette erreur, te souvenir de pourquoi tu as commencé, pour raviver cette flamme qui en réalité ne s'est jamais complètement éteinte, pour croire en toi, en tes objectifs, en tes rêves, et te remettre au travail. Pour réussir, peu importe le domaine, il te faudra des années de travail. Plus tu es ambitieux, plus ce sera long avant d'avoir le potentiel et les connaissances requises pour atteindre tes objectifs. Les études ont démontré que pour maîtriser parfaitement un domaine, cela demande 10 000 heures de travail optimisé. Donc, même en travaillant 8 heures chaque jour dans un domaine spécifique, il te faudra plus de 3 ans pour devenir un expert dans le domaine. La constance est la clé de tout succès. Every time you break and in every way that you break, it's definitely a chance for you to give up. But there's also an opportunity. There's opportunity to get stronger. And as you crawl up and out of that dismal and wretched place and you're covered in blood and sweat and dirt and filth as you rise above what you were and as you take the form of of who you are supposed to be you will see That in the very act of standing up, in the very act of fighting on, you will become and you will remain unbroken. On est tous incroyablement forts quand tout va bien. On est tous capables d'avancer et de persévérer quand il n'y a aucun obstacle à franchir. Mais la différence ne se crée pas quand tout le monde est fort, mais quand tout le monde est faible. La différence se crée dans les pires moments Quand il faut aller là où personne n'a envie d'aller Là où tout le monde abandonnerait C'est à ce moment précis Que tu vas devoir persévérer Passer par-dessus les doutes, les obstacles Les critiques, les peurs Parce que c'est aussi à ce moment-là Que t'es le plus près de ton but Si tu as de grands rêves Il faut que tu comprennes que pour apprendre Il faut essayer Et pour essayer, il faut oser La confiance en soi passe par l'expérience L'expérience passe par des moments de doute. Alors lance-toi et ose te perdre, car sans te perdre, tu ne trouveras jamais le chemin qui te mènera au sud. Nous devons ensemble avoir conscience que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une et mobilisation, mobilisation tous azimuts. Peuple congolais, il est temps de nous lever, de nous serrer les coudes et d'agir pour défendre notre patrie, notre intégrité territoriale et l'intangibilité de nos frontières. La République démocratique du Congo est victime d'une nouvelle agression rwandaise et des actes criminels et terroristes du M23. Ils ont juré de compromettre l'élan de notre progrès, nous diviser et perpétuer le pillage de nos ressources naturelles. Le sang a trop coulé. Deux vies sont fauchées. Notre faune patrimoine mondial est détruite. La situation humanitaire est alarmante. Nous avons un devoir sacré de résistance patriotique et populaire. Pour cette cause nationale, mobilisons-nous. Au-delà de tout clivage, y compris politique, agissons contre l'ennemi de la paix, notre cible commune. Restons. Vigilants, vigilants, disons non à la stigmatisation et à tout acte de violence. Exprimons toute notre solidarité aux compatriotes victimes de cette agression. Mobilisons-nous, apportons un soutien total et indéfectible à nos vaillons fardessés et à nos institutions pour rétablir la paix et la sécurité. Ensemble, défendons la patrie et gagnons cette guerre insensée du M23, appuyée par l'armée rwandaise. Battez-la écolo Vendéli Kuyakti. Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro. Qui dit mieux, qui dit mieux sur votre émission où nous analysons ou décryptons l'actualité de, de notre très beau pays, la RDC. Ce soir encore, nous sommes là pour euh, en parler, pour euh, échanger avec vous qui nous suivez. Merci déjà à vous qui nous suivez de partout où vous êtes. Hein. Bonjour euh, pour ceux qui se trouvent encore dans des endroits où il fait jour en ce moment. Et bonsoir à nous qui sommes euh, en Europe centrale. Et euh, merci d'être là. Connecté, commencez à partager l'émission, je vous prie, partageons, nous qui en les Congo, hein, Tous bah, patriote, les émissions, la bino, -émission. vraiment, il y a Congo, tout ça. solo là, qu'on échangeait, bah, idées, qu'on ensemble avec vous qui, euh, êtes là, connecté et baza sur le plateau, justement, comme intervenant, bah, qu'on s'allait, bah, analyse, mais vous aussi, vous contribuez beaucoup par parce que vous permettez aux autres de suivre l'émission en partageant. Je vous prie de commencer déjà à partager partagé massivement massivement cette émission après tout bandama moke ma solo ya Congo. pourquoi elle est l'autre cela particulièrement situation sécuritaire à l'est du Congo et là vraiment nous avons l'armée congolaise l'armée du pays les FRDC qui font de plus en plus hein, qui s'affirment comme j'ai mis dans dans, dans dans les titres on s'organise de plus en plus mais surtout, plusieurs plans et euh, Maramitogoloba a été survolé Kaka, pour vous montrer comment est-ce que nous allons vaincre cette guerre qui nous est imposée euh, par Bapaya, le Rwanda particulièrement. Merci à vous et sans plus tarder, Tokotina plateau Nabiso avec nos intervenants. Bonsoir euh, à Bissa, Kembetia, Comment Abbissa, futur président de la République candidat président, je veux dire, président, puis pourquoi pas, on a ma prophétie. Alors, de la voilà. République démocratique du Congo, euh, parmi nous, nos boutistes non corrompus. Bonsoir. Voilà. Bonsoir Patricia, bonsoir Gianni, bonsoir Baton Plateau. On est là pour parler Congo. Et puis, partageons. Il va intervenir. Partageons. Partageons. Partagez l'émission à dans les réseaux sociaux mais il n'y a que peu de Congolais qui se connaissent, qui se connectent et se concentrent, sur le Congo. Donc mm -hmm. partager, et parlons Congo. Voilà, nous parlons Congo. J'aime bien ce badge là. a, okay. on est ici. Flambeau, okay. on a okay. moto, flambeau. Ils ont allumé, un flambeau. Ils ont. Action positive, positive, il y a unité. Symbole à l'unité, ça, ça, ça gars, je suis d'accord. Symbole bon, à l'unité, il y a Zahir et Congo aujourd'hui. Adjani depuis Londres, Adjéjé, bon Ouais, Oui, ça va en tout cas, merci beaucoup. Donc je me sens très bien entouré par euh, les gens des Impères. Donc, bah, non, bah, nostalgie à impairs, vous commencez très bien. Donc, euh, pourquoi un, un, un, un, un, un, mais pourquoi pas. Donc, en tout cas, merci beaucoup de partager l'émission. Oui. Je pense que ça va bien euh, se dérouler selon les, les informations que nous avons sur le plateau. Donc, euh, Bissaza donc euh, le représentant y a peuple congolais, peut-être, euh, sinon, il y a peuple congolais en général, peut-être en 2023, on ne sait jamais. Donc, euh, partager l'émission pour, pour ça, de pour sorte que nous aura peut-être l'occasion. Mm. Ce qu'il y a c'est que tu as mis ce bélier à côté à commentaire. Donc, ne vous en faites pas à Tokumine, à Volandayo. Ah, Regardez on a plateaux vous en faites pas. Merci. Partagez. Partagez. Mais mais mais Adji ni Obi que misera un père Obi que parti moi t'envoie d'être en 32 ans donc ça veut dire que moi on qu'au lien à bout ami a qu'au il a commis tata parce que la trente ans on a beaucoup yo c'est quelqu'un qui a fini des universités hein beaucoup même chez nous à Sissi université à Bandi won c'est pas peu hein 32 ans alors, euh, merci avec les hauts et les bas, mais 32 ans quand même. Il euh, y a tout un régime un pouvoir, euh, et c'est pas, pas peu. Alors, on attend, on attend, euh, comment il s'appelle, Fidèle, moi, ça qui sera parmi nous, peut-être en côte en retard. Bande de côte mission, toujours sur la Congo ce soir, que vraiment, tout sur la, moi, Alors, tout à l'heure mon sujet yo tout y actualité à moi tous villes fraîchement le décès de ce sénateur hein qui s'appelle Flori Ntumba suite à un incendie hein, oui survenir na immeuble naé et quartier il y a limité a... hein. hein. 8e 8e rue 8e rue comme on dit chez nous oui voilà c'est survenu et il y a vraiment paix à son âme et surtout mes condoléances à toute la famille, on est des cœurs, ça fait très, très, très mal. Naba conditionné, mais le euh, sénateur Oyakouf, il a voulu sauver justement ses enfants. Après avoir sauvé ses enfants de l'incendie, il s'est jeté du troisième niveau hein, y a l'immeuble a, a, a, a et il a, il a succombé. Alors, on regarde un peu en images, il y avait des images un peu plus longues, mais il faut que bah, on bloquait du son, s'il y a vraiment des images qui ne sont pas bien et c'était pas vraiment bien. À, à regarder. Mais dans c'est cas de séquence, quelques secondes, on va suivre et puis on revient. <tient et desktop> dan bir anğa et voilà, un peu en image de ce qui s'est passé, et puis Togo 5 Sango, la catastrophe, Monsusunari, Karama Tatikibala Oyo. Nzela là au Saka, nationale 1, je pense, Babongi Saka, mais regardez aujourd'hui ce qu'il en est après la pluie, les sous et Loko et Salami, en image encore, et rapidement ton salam commentaire, surtout, Et la Voilà. On revient sur ce plateau rapidement, les notes aux vraiment nous l'a été. Alors, à Johnny comme on dit, euh, nouvelle veut en parler rapidement, mais surtout en, en voir quand même en plein euh, euh, ville de Kinshasa, incendie à modèle où on a la huitième rue industrielle Limité, Et ce sénateur qui a succombé, euh, na, ben incendie, peut-être la blessure, comment il s'est jeté troisième au 3e niveau, ce qu'il est allé sauver ses enfants. C'est quand même. Euh, c'est drôle de voir, moi je regardais cette vidéo un peu plus. Hein. Et moi, mon comme on a comme ça, je suis comme aucune voiture aucun véhicule était je suis comme ça, je est vraiment voyez oui, qu'elle était inconsciente et blessée et tout moto bah, le feu monte et manèque, on continue, car à là, aucune intervention de, je ne sais pas, des pompiers. Rapidement, Adjani, comment les choses s'effondrent dans la ville de Kinshasa? En plein, en ville de Kinshasa, on n'a pas l'assistance côté, comment, euh, bah, pied ou côté assistance médicale, même pour les blessés. C'est étonnant quand même de voir ces, ces, ces genres de choses aujourd'hui. En fait, c'est la raison pour laquelle, vous avez vu que j'avais réagi par rapport au symbole de l'impère, j'ai réagi par rapport à cela, j'ai dit 32 ans, et il y a un autre encore qui est passé, le PPRD, qui a fait 18 ans, et là, peut-être aussi, l'IDPS ou encore l'Union Sacrée, Kukopero, ça, la chiffre... Est-ce que 18 ans, 32 ans Qu'est-ce qu que nous allons avoir comme héritage de tout ce qui est responsabilité d'un gouvernement, d'un pouvoir en place oui. Maintenant, revenons un peu sur cette situation, il y a incendie à l'Imité. L'Imité est un mite Parce qu'on reviendra peut-être sur l'Imité, sur la situation, Route Valobi, Yarutmata, consort. Mais l'Imité, ça se fait, ville y à Vilmogueza, Yakala je pense qu'il y a des acquis urbanisé l'urbanisation a travaillé sur cet espace mais qu'est-ce qui fait que à Limité il y a une maison, un appartement qui est en train de brûler et la population et les gens sont là bah, simbimutu. normalement il devait y avoir une équipe à cet endroit ça va tout parce qu'il y a une voiture ou un camion il y a incendie pour Nakoya, et bien, ça a besoin, il y a besoin de passage, il y a accès à l'espace. Mm -hmm. Mais ce qui n'est pas le cas, vous trouvez comment est-ce que la population est délaissée. C'est la raison pour laquelle, quand je vois le signon, il y a bis en tout cas, et je vais les stigmatiser, ça mm -hmm. c'est le dégât, et ça est là où je dis que moi je hais ce genre de symboles, et les symboles ce sont les symboles de l'échec. Pourquoi je le dis la ville de Kinshasa, la, le quartier où il y a limité, normalement, quand il y a bateau en Angleterre, ou peut-être vendre en Allemagne, ou peut-être vendre peut en Paris, il y a une borne qui est la coin, à couleur rouge, une couleur rouge, couleur couleur rouge, et sparkling, on appelle ça. Parce que l'humanité est en train de faire un poteau, et tout autour il y a un traitement d'eau la distribution d'eau dans des villes et dans les appartements, c'est-à-dire dans des agglomérations. Alors, si vous vous promenez à Paris, bah à Paris, qu'il a il y a a il y a l'eau qui sort. Intéressant Alors distribution d'eau dans un quartier, ça c'est juste de bornes où ils a posé bas situation le camion d'incendie que vous voyez qui vient à le poste, c'est vrai, il y a une quantité à déjà en cas d'urgence, pendant que le Batou va installer, va connecter et consort. Chaque parcelle, selon la réglementation, l'urbanisme, le ministère, il y a habitat et consort, comme on voit par exemple le cadastre et consort. Il y a si situation. Et Salami, par exemple, n'a qu'un qui n'est pas un coin où ils y a urbanisé. Mais imaginez que. Ce n'est qu'aujourd'hui, aujourd'hui la quantité d'eau pour la ville de Kinshasa, il va être basse travaillé en Est-ce que le travail pour améliorer mai batuba mela pour navatuba soukoule la bilamba mais kakusa na consort? Mais au-delà de la distribution d'eau, il y a ce qu'on appelle ces bornes où ils ont posé na ba coin nyaba balava là, na ba ko nyaba parcel où ils ont ba appartement, c'est-à-dire où ils ont na ba ndakouza yaba étage, ba chacan go na baasser yaba immeuble consort. Et c'est là où moi je vais dire par exemple au lieu que nous voyons les députés passer sur les chaînes de télévision s'insulter, parler des élections parler comment est-ce qu'ils vont prendre le pouvoir, parler comment est-ce que oh, les gens sont en train de voler l'argent, des fois vous cherchez le billet à vol, on dirait en l'air, on dirait exactement chiffre du vol, les aplas nini a regretté vol par rapport à les cambounines ou à la préoccupation il fallait, et ça là grave de constater que c'est en plein limité que et que les gens sont morts à l'intérieur. Je vais d'abord commencer, d'abord, ça ne coûte que 10 dollars, peut-être en valeur à Kinshasa, d'avoir ce qu'on appelle alarme. Nanda Ndako les appartements pour faire louer. Je travaille dans l'habitat et je sais ce que je suis en train de faire. c'est une construction moderne, appartement, c'est pas Pourquoi C'est la question encore qu'il faut hum. se poser. Où sont les députés? Mais je me rappelle très bien il y a un beau-fils, il y a un professeur Njoli. Il était mort. Calciné, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a un amitié, il y a a consort. C'était son beau-fils, il y a un magistrat qui est mort par rapport à ça. Oui, oui, oui, oui je me souviens. Vous avez juste vu les, les, les, les, les, les, les, les parlementaires. Prenons le parlementaire de l'opposition. Prenons le parlementaire du pouvoir. On peut beau et bien critiquer le pouvoir. On peut, bébon, critiquer la façon dont les gens sont en train de travailler. Mais que faisait le parlementaire par rapport à la faute du gouvernement où ils allaient en place de voir un magistrat avec sa famille être calciné Est-ce que vous avez entendu peut-être Parce que, ça ce sont les éléments, des fois j'ai dit, les gens se mettent à acquiser les conseillers, mais il y a des choses que les députés congolais pouvaient mettre sur la table ou un coquille qui a calciner le pouvoir en place sans pour autant me élection à Bango. Comme par exemple la mort de ces juges qui étaient morts. Dans nos, nos, nos parlementaires qui devaient poser cette loi pour dire que tout celui là, qui fait ça, louer... Il y a aussi, non, il ne faut pas... Parce que quand une personne construit sa maison, il y a aussi des responsabilités personnelles, vous voyez Une personne, comme je vois euh, ce monsieur qui nous a quittés suite à un incendie, voilà... On doit savoir aussi que dans une maison pareille, il faut mettre ceci, il faut mettre cela pour justement revenir pourquoi. tout cela avant de jeter le le le, le, le quoi la responsabilité d'abord, le gouvernement toi-même parce que c'est toi qui vas habiter dans cette maison là où tu vas pourquoi. faire louer la maison. Mais quand tu y habites, tu te rassures c'était un sénateur je ça. présume moyen et tout et peut-être qui connaît il y a banda et on ne peut pas rester dans une maison sans comment dire même l'arme, et surtout que cet appartement je vois qu'il est moderne la, la, la, la construction il est, apparemment il est moderne mais ce n'est pas moderne, c'est pourquoi à chaque fois, je parle souvent de villageois, c'est-à-dire les gens qui ne sont pas civilisés, la civilisation mondiale les normes et les règles et les principes. Normalement dans une maison, quand on signé un contrat en tant qu'un locataire, ça devait être la responsabilité de notre l'État qui devait mettre des principes pour faire louer une maison. Et je crois surtout le professeur Njoli, qui était député d'un niveau à parlement, et il avait subi un problème avec son beau-fils, avec sa fille, qui était mort. Mais jusqu'à la preuve du contraire, mmh. les gens parlent plus des élections, du pouvoir que les gens ne veulent pas perdre, du pouvoir que les autres veulent récupérer. Mais le vrai problème de notre État, les gens n'en parlent pas. Aujourd'hui encore, moi je dirais peut-être c'est une sorte de sanction par rapport à nos responsables politiques. Et là, c'est un sénateur qui est mort. Je pense que ça va cliquer dans le cerveau de ces sénateurs pour Mais dire que comment comment se fait-il dans un État, quelqu'un mm. va aller louer une maison et dans cette maison, il n'y a même pas quelque chose où ils allaient comme élément des motifs où il y a sécurité, il y a premier lieu, quoi. Il suffit, mm. moi, sur le Rosika et Banda, les alarmes des 10 dollars. Ils faisaient la mise en place. Et une maison qui n'est pas homologuée, comme tout ça, tout ça il y a un stade de martyr qui n'est mm. pas homologué. Une maison qui n'est pas homologuée ne peut pas être louée. Et c'est ainsi, et à chaque fois que je parle souvent, dans les émissions, je parle d'un état des droits, je parle de la démocratie. C'est là où la démocratie trouve sa place. Ce n'est pas la volonté des gens, mais c'est un état qui est régi par des règles et des Merci. principes. Au Lingui, vous avez il y a un certificat et une installation est déjà certifiée. Il y a un certificat où ils ont certifié que en camp d'incendie, il y a des moyens d'évacuation de ces gens qui sont à l'intérieur. Même si le est à l'évacuation, mais dès que l'incendie commence, ils ont la capacité de repérer qu'il y a un problème Il y et les gens peuvent sortir et dégager les sorties de secours. Mais quand l'État vit avec les sentiments et les émotions, si on va vivre les situations de ces gens. Mais n'a rien dit ça. On a conclu le Noko Moko. Kinshasa, Kinshasa, que vous voyez. Je vais vous donner une vérité. Pour moi, situation, c'est là qu'il Les hum. gens étaient morts. Cable câble à haute tension. Mais le câble à haute tension. Il y a un système installé à Kango avec un système de sécurité. C'est-à-dire, le câble est à un moment où il y un câble. Il y a un câble qui s'est passé à ma ou avec un fil de terre. Tout ce qui est choc au RSA est contenu en contradiction avec la circulation y a courant. N'engagez câble wane katana qui ceux qui ils qui n'a fil de terre n'a c'est yamabelé à la seconde dès que ça touche le sol, boum à que moitié sauté à niveau à cabine. Mais tu sais ce qui s'est passé Et ça, les gens ils le savent au niveau de Kinshasa. Tous ces câbles de cuivre qui étaient en dessous, qui, qui parce que câble y a haute tension il est graalicolo et puis fil de terre ils a canassé yamabelé. Les gens ont déterré ces câbles en cuivre, ils sont allés les vendre. Hey. Et les fils, câbles de, de haute tension, et tikala moutakala, c'est-à-dire ceux qui câblent à l'étiti, et ça un système mon côté de sécurité qui va déclencher et ça maté. Mais ce qui est qu encore plus grave, aujourd'hui, si vous repassez à cet endroit, vous allez trouver encore la population sont qui sont en ouais. train de vendre et les Congolais regardent. Deuxième problème, les gens parlent des cartes d'incendie. Au moins, il y a un à Paris et ainsi de suite. C'est en permanence. Il y a vous supermarché, vous allez voir il y a des Si vous avez un parking, vous avez un rouge. Vous a un a été mis en Ils ont disposé pour qu'à un certain degré... Où il y a température, où ils colo il y a 25 degrés et l'eau on a, C'est bien qu'en c'est ça non? Et, et pas sous qui Dès que pas sous qui il et, oui, oui, et quoi, quoi, ça, y a l'eau comment on croit moi papillon qui va commencer à projeter de l'eau et c'est tio ils en en permanence. Et comment vous pouvez penser d'un état ou peut-être une ville d'être en sécurité Pendant que vous on a d'abord on une difficulté on a approvisionnement C'est pourquoi l'autre fois j'ai parlé de l'approvisionnement de l'eau Et ce qui s'est passé à Kinshasa Vous voyez tous ces tioteries de rouge Ça existait, il y a Gombé, il y a Limité, et Mais qu'est-ce qu'ils ont fait Les pouvoirs, les gens qui étaient au pouvoir C'est pourquoi je suis en train de stigmatiser eh, le signe au salati Qu'est-ce qu'ils ont fait comme ils savaient que ces Thiotéry et Zalakina en permanence et que les eaux commençaient à avoir des soucis ils ont commencé à faire des raccordements d'eau n'a la place ils allaient prévue pour les situations il y a un modèle et c'est tous ces théories et Koufa et comment Maïo et Kouma Ropessa et Ceux qui étaient des grands chefs ils imposaient et aujourd'hui les kin et c'est qu'il est et le gouvernement au Zanas n'a pouvoir s'y vous comprenez ça mmh. ce sont des situations qu'on devait toujours en parler. On doit incriminer le gouvernement qui est en place, mais de l'autre côté, nous devons faire en sorte qu'on qu dise à nos opposants arrêtez mmh. de nous fatiguer avec vos phrases d'élection. Le vrai problème, vous devez mmh. en parler parce que vous parlez plus d'être rééli. Ré ré ré mmh. mais le vrai problème de la ville, les sont gens sont euh, ailleurs. À Donc à voilà, un peu ce que je suis en train de dire, pourquoi je disais le symbole du verre, c'est un symbole de la négligence qui continue à persister dans notre pays, dont nous devons vraiment les stigmatiser et que nous a besoin de l'Ogoboï. Et Zongate. Après ça, on a eu 18 ans, après on a eu 4 ans. Euh... Il si ne euh, faut ça pas, ça pas, reste... pas toujours répondre à ma place. Ça, non, non, non, non dis tout, tout, du tout. Non, non, non, non, je, non suis... je fais mon commentaire, je fais je mon suis... commentaire. Ça n'a rien je à voir avec toi. Je Paul. sais que... Tu es bien voilà. représenté ici sur ce plateau. Exactement. Donc euh, tu peux bien défendre Alors. un goût. De... Ce non corrompu. Voilà, <rire> et, déjà, et mal monté. Il n'y a, de, il y a pas de très bons, bons souvenirs. Ça. Alors, par rapport, par rapport à cette situation, avant tout que tu as vraiment la Macambo Est, euh, par rapport. Les amis, partageons l'émission, s'il vous plaît. Partageons, partageons, partageons. Alors, dis ça. Tout ce qu'il a a expliqué, disons, un peu le côté négligence de la population, surtout le gouvernement, responsabilité, négligence, et voilà. ces ce genre de, de, de, de, de, de, de, de, de catastrophe, c'est vrai que ça arrive, mais ça pouvait être évité quand même avec des petits, des petits seulement moyens pour éviter tout cela. Alors, Bissa, qu'est-ce que tu veux dire je veux d je veux d je veux d répondre, Je veux d'abord répondre à la stigmatisation à Johnny. Oui, parce qu'il a répété ça, c'est trois fois, quatre fois, six dit dix, un signe à la tienne. Ça m'a la question est-ce que vous avez monté un père ou pas Ça me posé la question pourquoi tu portes cet insigne Il ne me pose pas la question. Et comme lui, c'est un bon parleur, c'est quelqu'un qui a. Et l'homme, il connaît les c'est ou c'est moi qui. C'est euh... pas ça que nous sont... je ne sais pas. Comme, mm -hmm. comme lui, c'est un bon parleur, il a toutes les vérités, toutes les connaissances, il explique même les pensées des gens. Je vais t'expliquer à Jenny. Si j'ai pu expliquer à papa et que tu sais qu'ils sont vivants, ce n'est pas à toi que je ne vais pas t'expliquer, parce que tu ne comprends pas. J'ai toujours assumé, accepté, dit que sur le régime de Mobutu, il y a des gens que si moi j'arrive au pouvoir, je vais les arrêter, parce qu'ils ont détruit ce pays. Je avec être avec mon bouddhiste là, aujourd'hui. Puis aujourd'hui aujourd je ne suis pas avec un mouvement à la c'est effectivement parce qu'ils nous ont gâté la chance, ils nous ont détruits, ils n'ont même pas préparé l'avenir. Mais je réfléchis à une chose. Je me suis dit il faut qu'on commence quelque part. Qu'est-ce qu'il y a de bon On sait que mon bouton avait fait, il n'y avait pas que de mal. L'unité nationale, la fierté à Mbokanabiso où les pays étaient respectés. Pourquoi tu n'acceptes jamais Mais je suis content que sur le plateau tu te permets de dire que l'autre j'ai ces aux la haine. La première fois, on a la haine. Donc maintenant je comprends la bien là tu mets des système. tu mets des mots que j'ai pas utilisé je te les déjà, les... un non, un non, non, je n'ai pas je ça, tu mets des mots que je n'ai pas utilisé non -il non. -il. non moi je me Et je me prends, prends non, non, les on n là c'est tes phrases non non ne faut pas mentir avait un principe. Bon, ne mentez pas seulement. Et les, oui, je, je, je, je, je considère qu'il ne faut pas, peut pas mentir. Il, il n'a pas, pas, pas bien écouté. Non, non, il a, non, il non, non, il a non, les oreilles, pas, il écoute très bien, mais je ne veux pas qu'il mente. Il, il a les oreilles à sa donc il, il ne ment pas. Il n'a pas été un principe sur ce plateau qu'on reste des hommes civilisés, comme tu le dis tout le temps. Quand on parle, je ne puisse pas intervenir. Moi ah ouais. je parle, la courtoisie demande à ce que je. En tout cas, excusez-moi, je ne vais pas parce dire. Non, le vélo, pas je vais mettre, je vais pas écrire pas ça à, la... à côté. Excusez-moi. Excusez-moi, mais je vais noter ce que tu ah, dis. Ok, et okay merci à Johnny. Laisse-le voler. On a, Là, on a, on a un grand sujet. Dit, qui... Ça, ça serait mieux, par exemple, un jour, on a Plateaux, on est déjà sur le plateau il faut pas laisse chercher un autre toi. jour on est déjà sur ouais, le plateau tu as un sujet sur le plateau Et que toi et patricia vous avez concis vous avez mis les titres et vous avez expliqué aux gens et comme yo et bien surtout, normalement sur le plateau on devait se concentrer sur le sujet on devait débattre et en plus c'est toi qui, qui est entré de, à chaque fois aux, aux autres qui tout en pensant qu'en face de toi il y a des gens qui ne peuvent pas se justifier c'est pourquoi je me permets de te répondre sur ce que toi tu as dit. Sans tranquille, sans haine, sans quoi, je vais juste expliquer pourquoi je porte cet signe. Il y a des gens qui sont peut-être été victimes de cet signe après 32 ans à Mobutu quand il était parti. Je t'ai dit que tout ce que tu dis est vrai. Le régime impérial à est parti il y a un régime Oyo et détruit ma caboubé dans mais mm -hmm. il y a quelque chose que moi je ne peux pas nier sauf toi si tu peux le faire, je te le conseille l'unité il y a Congo il y a Zahir vous pouvez être sorcier, vous pouvez être assassin vous pouvez être un tué, vous pouvez être tout ce que vous voulez les messieurs avaient essayé de mettre l'unité du Zahir vite était la trahison des Congolais qui pensaient apporter des Messies qui ont fait en sorte que Régime Néco, appuyé moral, gouvernance, des MMP. quand on attaque peut-être le conseil des présidents aujourd'hui. Mais mon n'était pas seul. Qui avait créé le MPR Qui avait créé le MPR Ce n'est pas Étienne qui sait qu'il y a avec mon Pourquoi Quand vous prenez une partie, vous les mettez sur mon Mais tous ces gens-là sont ensemble dans ce basket-là. Mmh. ce qui s'est passé en RDC. Aucune personne, aucun Congolais, responsabilité, ça pas à mon côté, mais ceux qui sont vivants doivent pays Réveillons un peu sur le fait de ce qui se passe aujourd'hui, après Mobutu, Kabila, Félix. On est tout le temps. Nous acceptons que Basalaté est. je te le conseille que tu as raison, que le régime de Mobutu fait partie. Il y a au moment Congo je te le conseille. Mais là où moi je viens, je viens dire regardez, c'est un signe, il y a eu beaucoup d'erreurs. Ma Bébé Simboka, mais il y a une unité nationale, il y a une fierté de nous d'être des Aïwa il y a une fierté de nous d'être des Aïwa même si on va condamner les, les mauvais côtés, je le fais même avec les régimes en place, je soutiens les actions positives et je condamne les actions négatives. À chaque instant, je n'ai jamais été quelqu'un qui, comme toi, si tu refuses quelque chose, tu le refuses catégoriquement. Mais si tu veux quelque chose, tu essaies de voiler comme si le gouvernement, alors que toi tu as une position claire, tu es quelqu'un du gouvernement qui soutient le gouvernement et qui ne veut pas que les gens critiquent ce gouvernement. Ça, C'est ta position, je ne peux pas insulter. Je ne peux pas insulter, mais ça, c'est ta position. Mais je les connais, je les respecte. Et si on vient par exemple sur le plateau, à Arlé, à Cigé, au dos, au à par exemple, Makamboye, Sandy, une chasse a été conçue pour 300 000 personnes. Une chasse en baisse, pour 300 000 personnes. Eh bien, il y La démographie, eux, ça, les ils n'ont pas planifié. Au bout, au moins, il a construit un quartier nouveau, sortu du terrain les, les, les sorciers là hein. il y avait au moins une petite planification il y a un grandissement en même si ce n'était pas parfait mais que les régimes de Kabila fassent mal que les régimes de Mabutu fassent mal moi mon problème ne se situe pas à ce niveau là oui. on les les problèmes hein. qu'est-ce que nous pouvons faire maintenant tu ce que tu dis là la Napoto, il y a Ode tout ça mais quand une pièce a été construite là, là, ces choses là existent hein. Ce n'est pas que tu as tort quand tu dis qu'on vous affauché. Je n'ai jamais dit que tu as tort. Mais ce que moi je dis, maintenant faisons les choses mieux. Revenons à la Kinshasa où il incendie où il a C'est-à-dire qu'ils sont en train d'arranger dans un pays où les caniveaux ont été déjà bouchés. Dans ce ya ils ne sont pas forcés même pas à pousser à toi ailleurs. À Kinshasa, il y a 18 millions qui 20 millions. Mobutu est mort déjà. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut juste accepter les défauts de Mobutu et aller en détail. Il avait fait ça, il avait fait ça, il avait fait ça. C'est mauvais. Il avait fait ça, il avait fait ça. Il avait fait ça. C'est bien. Parce que Félix est venu. Félix aussi va partir. Les gens qui vont venir après lui vont lui faire la même chose que les gens ont fait à Mobutu. vont lui faire la même chose que les gens ont fait à Joseph Kabila. Donc, Ce que nous demandons maintenant est que le régime actuel, malgré que le pays est en désordre, malgré que les efforts aux autres salariés continuent de le faire et qu'on arrange. Qu on arrête de dire ça c'est pas un signe, on a un père, moi je ne suis pas quelqu'un d'un père. Je suis moboutiste et non corrompu. Vous voulez que je vous dise ça combien de fois mm. Je, je l'ai dit tout le temps je suis moboutiste et non corrompu. Et j'ai pris cet signe, effectivement, pour que les autres se posent des questions. Les gens qui se pensent ma bah, mélancolie qu'il y a un père aux sont là-bas en train de, de tabasser les gens. Vous m'avez déjà vu une fois sur, sur la télé en train d'insulter les gens, de me mélanger avec ces gens-là. Si vous voulez qu'on parle pourquoi je mets cet insigne, pourquoi je suis mon boutiste et non corrompu, j'ai les arguments valables de défendre ma vision à moi. Exactement. Ma vision à moi. Donc je Mais tu en as le droit. Dire. Et hum. si ça, en démocratie, moi, ça hum. que moi, je, je pense.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 fasse plus, mais qu'il fasse mieux. on ne peut pas attaquer le député sans pour autant que le gouvernement ait la responsabilité. Qui a en force peut respecter les lois de pays C'est quoi la responsabilité a gouvernement y a président de la République Et quand on appelle les garants de la nation, des bons fonctionnellement, c'est-à-dire mm -hmm. que nous sommes ici pour qu'on apporte des solutions on essaie de pousser notre gouvernement et les critiquer positivement jusqu'à ce que va ça à Macomalam ou pendant beaucoup d'autres nous ne sommes pas ici et comme ils vont stigmatiser bateau ah bas devant les messieurs ma belle blogue ma belle non il y a chamboumou il y avait pas il y avait pas tellement que le diable pardon chamboumou tout moi c'est que je prends là bas et je l'ai dit comme je vous ai répété ici l'ai dit au président actuel raison quand vous étiez en train de dire à mon promo tout et il faut ça que c'est la démocratie vous aviez raison c'est pas maintenant parce que vous dites que non mais si on les a avec je vais porter cet esprit ça va rester mon esprit à moi avec Merci. ma vision jusqu'à ce que vous puisse implémenter ce que moi je pense parce que je le dis bien tu essaies de caricaturer un assez c'est ça qui va vous moi je pense que le gouvernement euh, encore une raison pour nous qui pourtant dire avant le baron je comprends bien qu'il a dû en train d'accepter carrément que le pays est en désordre. Il est en train de les dire ça pour autant qu'il que les mots carrément qu'ils ont un désordre. Le pays est en désordre. Parce que dans un pays organisé, même dans les quartiers avec les nouvelles constructions. Ils peuvent commencer à le faire. Même si dans les anciennes maisons, dans les anciennes constructions, ils ne l'ont pas fait. Mais est-ce que ce régime les le ils sont en train de le faire dans un peu à faute à On les laisse. Mobutu était vivant là-bas. Est-ce que les gens construisent la terre assez comme ça Dans deux rues <rire> Merci on beaucoup. Une je me rappelle qu'il y a L'opération que... reste... coup de point. On reste, la sur... on reste sur le sujet du débat. Il faut engager un autre débat par rapport à ce que Ajani m... reproche à... À... À... À... à moi ou à mon insigne Mais un hein, père peut venir m'expliquer. Mais je te dis déjà que tu as raison les mauvais des choses qui m'ont fait dans ce régime-là. Donc, merci. Pour qu'il ne soit pas un Imper, ça signifie vos boutistes non... Et surtout, c'est un symbole de l'unité nationale voilà. de tous les Congolais. Merci Alors, avant, beaucoup. Parle Imper, Koufaki, un signe national. Ça a été remplacé officiellement par le gouvernement congolais. Ça dit qu'il n'y a pas l'Omanda qui est en haut. Okay. voilà merci euh, bonsoir à fidèle qui vient de nous rejoindre alors rapidement rapidement on est ouf on est déjà à 40 minutes de l'émission euh, on fait un tour à l'est du congo on va suivre le général euh, Chico. qui donne des explications à cette situation justement de la guerre à l'est et euh, le pourquoi de son absence aussi on suit et puis on revient avec nos euh, commentaires Pitambo et Jérôme, sous-chef d'état-major chargé des opérations, l'état-major général est de retour à Kinshasa. Après un séjour à la tête d'une délégation des FRDC dans quelques pays de la communauté des États d'Afrique australe, Sadeg, le réchauffement de la coopération militaire en cette période où notre pays fait face à l'agression du Rwanda sous couvert du M23 a été au centre de cette mission de travail, a fait savoir les chargés des opérations au l'état-major général au cours d'un entretien accordé au service de communication et d'information des forces armées. Avec les efforts du commandant suprême, ces efforts qui ont conduit à ce que les, les sanctions auxquelles nous étions victimes injustement euh, avaient été levées. Nous sommes dans une phase où nous devons essayer de renforcer nos relations euh, au niveau régional avec la SADEC et au niveau bilatéral aussi avec euh, quelques pays de la région pour essayer de voir comment nous ouvrir aussi à, à d'autres horizons appel à nos différents partenaires dans la région. C'est pourquoi j'étais parti voir nos partenaires et on a eu des bons contacts, ça va produire des fruits d'ici là. N'oubliez pas aussi que les, cette organisation nous avait beaucoup aidé à l'époque où nous avions connu la première guerre d'agression dans les années 1999, 2000 je pense. Et nous gardons de très bons souvenirs avec nos partenaires de la SADEC et, et aussi nous, nous portons à cœur et nous allons voir dans quelle mesure faire des un bon progrès sur le plan de défense. Cette guerre nous a pris, au moins nous étions concentrés dans les opérations contre les EDF et les autres opérations dans l'Itourie et dans la partie sud. Les forces armées sont en train de faire leur travail. La guerre contre les Rwanda, nous allons l'emporter. Tous ces territoires conquis par ces derniers seront repris sans aucune forme de négociation. Ça fait presque 25 ans que notre population dans la partie est souffre beaucoup du massacre de Makobola jusqu'à Kishiché. Et tout est documenté. Le massacre de l'Est porte un nom et une adresse. Et tôt ou tard, les responsables vont payer. Voilà. Merci. On revient à, sur ces plateaux à Gianni. Entendre parler... Déjà, il y a eu des rumeurs comme quoi... Bah, ouais, Kartaki, général, Chico, qui est vraiment euh, totalement faux, il est là euh, après une mission à un niveau... Il y a Sadek où il y a eu un... Ndeng Koloba, il ne peut pas tout nous dire, mais euh, en attendre parler... En fait, en écoutant le général en train de parler, je me dis... Que les FRDC s'affirment. Pourquoi Je l'ai dit aujourd'hui, peut-être ça sera demain, mais je précède les choses. Pourquoi Parce qu'ils parlent avec assurance. Ils parlent là de, de, de, de, des territoires qu'ils vont récupérer sans négociation, s'il vous plaît. Lui, le général hein, de son État, le général-major Chico, il en parle ainsi avec détermination. Quelque part, on se dit, avec tout ce qui se passe sur le terrain aujourd'hui, les FRDC, sont en train de bloquer, mais ils ont mené bah, M23, la vie très difficile. Et surtout, là, il parle de la guerre contre le Rwanda. Il n'a même pas mentionné, il n je ne pense pas, il a mentionné M23, mais vraiment légèrement, mais il a totalement et avec énergie hein, cité le Rwanda, donc la guerre contre le Rwanda. Et là, on peut lire. Quelque chose. Je ne sais pas, à, à Adjani, quelle analyse fais-tu par rapport aux propos de, de, du général major Chico. En tout cas, merci Patricia. Je pense que je vais euh, essayer un peu de répondre à la question et puis petite retourner un peu par rapport à ce que j'ai entendu sur le plateau, c'est Sani. Alors j'ai dit ceci. Général Chico, l'entendre et parler, vous allez comprendre qu'il est. C'est un chef d'état-major adjoint général d'une armée. Et c'est comme ça qu'il doit être l'attitude d'un chef d'état-major. C'est-à-dire, ce va chef d'état-major adjoint, c'est-à-dire d'une armée, c'est-à-dire, c'est lui, à la place, qui a le a, général Azali, son chef numéro un, et c'est lui qui joue le rôle. Il est parti et Azali déclaré comme placé, comme celui qui est le chef des opérations. Et quand il est en train de parler avec Assurance, c'est-à-dire le chef des opérations, il y a ce qu'on appelle les bureaux opérationnels d'une guerre. Et Général Chico, tel qu'il est là, il a les informations du Rwanda et il a les informations de la RDC. Et son assurance est par rapport à la capacité de pénétrer les informations du Rwanda ou Rwanda Zork organisé. Je pense que dans plusieurs émissions, je l'ai dit plusieurs fois, j'ai dit, si le Rwanda nous infiltre, et nous aussi le Congolais, nous infiltrons aussi de l'autre côté. Et les guerres se font comme ça. On ne peut pas faire la guerre avec un pays sans pour autant avoir ces informations. Sinon, ceux qui est besoin information, est que vous besoin d'avoir des informations, vous n'entrez pas en guerre. Donc les informations sont des informations croisées, mais la technique qu'on amène sur le terrain, et si qu'il y a réalité, y a armée et qu'on sort. Alors, avoir le langage du général Chico, c'est-à-dire, ils ont arrêté des infiltrés qui étaient au Congo. Il y a d'autres personnes qui ont été interrogées. Il y a encore d'autres infiltrés qui étaient de l'autre côté du Rwanda parce que le Rwanda n'a pas que des amis de Paul Kagame. Il a aussi des ennemis de Paul Kagame qui sont aussi des Hutus. C'est-à-dire, ce sont nos alliés qui sont au niveau du Rwanda. Donc, pour dire que il y a plusieurs fois sur ce plateau, on a parlé de l'intelligence des Rwandais, la capacité des Paul Kagame, dont j'ai toujours dit, et je pense que ça, ce sont les phrases que je n'ai jamais arrêté de les dire. J'ai dit Kagame n'a pas quatre cerveaux. Si les Kagame, il a l'infiltration, le Congo aussi a des gens qui font aussi l'infiltration au niveau du Rwanda. Donc pour dire que si aujourd'hui il y a la guerre qui va s'opposer entre le Congo et le Rwanda, je vais dire seulement il y a beaucoup de gens qui se faisaient un peu des idées, ce qu'on appelle des illusions du Rwanda. Mais le Rwanda en soi n'a pas fait la guerre proprement dite. Le Rwanda a fait la guerre qu'on appelle la guerre dès l'infiltration. C'est un élément de la stratégie de la guerre. Mais sur le plan, sur le terrain comme ça, le face-à-face, l'emplacement des militaires et consorts, les Rwandais n'ont jamais fait face à ces genres de guerres. Exemple simple, ils ont essayé un peu d'embrouiller l'Ouganda, ils ont essayé d'embrouiller aussi le Burundi, vous avez peut-être la marrant. réponse. Et aujourd'hui, les Congos, avec l'infiltration qui était dans l'armée, qui est dénichée par le fait que... Le chef ou le, le chef du commandement de l'armée a été changé, qui n'est qu plus le cas de l'esprit qui était conduit par l'esprit des Rwandais, et on est en train de le changer petit à petit, Molo Et vous remarquez qu'il y a trop de Rwandais qui commencent à quitter l'armée congolaise pour aller de l'autre côté. Pourquoi Parce qu'ils ne sont plus favorables par rapport à l'ère politique d'infiltration. Et vous le remarquerez, il y a une sortie sporadique, une fuite sporadique, il y a quelques éléments du Rwanda. Juste, je ne vais pas aller naba détail, mais juste pour dire que non, le Congo a affronté la guerre de l'infiltration, la guerre de la trahison que nous a amené le Rwanda et aujourd'hui, on commence à freiner cette montée, cette force des Rwandais. Cela veut dire que le Congo a des gens qui sont en train d'étudier, qui sont en train de réfléchir. Parce que l'armée, ce n'est pas seulement les armes, ce n'est pas seulement Paquet, l'armée, c'est aussi l'intelligence qui est dans le bureau opérationnel. Dans le bureau opérationnel, vous avez l'ANER, vous avez les vous avez les paras... Les paramilitaires, vous avez les scientifiques, les politiciens. Donc, ça, cette histoire, Ézaga bloque Moko, il a les cerveaux, comment peut-être travailler pour que Bakata, Rwanda. Et si le commandant des opérations, un Langage Moko, un garantit, ça va dire, ça, ça, ça, ça explique beaucoup de choses. Et puis, voire même, les gens qui disaient que le président ou le gouvernement qui allait de gauche à droite, c'était juste pour prendre un peu le temps de freiner un peu l'ennemi et comprendre exactement c'est quoi la situation au Dozanango. Ça c'est un truc que je vais mettre à côté. Mais je vais juste peut-être rebondir et peu par rapport à, à ce que mon frère Bissa a dit, que j'ai parlé de la haine, je n'ai parlé de la haine, de la situation de l'incendie. Dans cette situation de l'incendie, je n'ai jamais cité le nom de Mobutu, dans cette conversation, je n'ai pas cité le nom, ni le nom de Tshisekedi, le père. Mais j'ai parlé de l'insigne, ce que l'insigne peut rappeler pendant le 30 ans de la négligence. Et je suis désolé que quand mon frère prend la parole, il va remplacer les méfaits, les dégâts, le résidu ou peut-être la conséquence de la négligence de tous les régimes. J'ai parlé du régime des 32 ans, j'ai parlé du régime des 18 ans, j'ai parlé du régime des 4 ans que nous avons encore sur place. Et j'ai parlé du pouvoir. Et quand mon frère parlait du pouvoir, qu'est-ce qu'il explique, qu'est-ce qu'il comprend par le pouvoir est en face de moi. Au Congo, le pouvoir, ça veut dire législatif, judiciaire et exécutif aussi chapeauté par le président de la République. Et quand j'ai parlais du professeur Njoli, je faisais allusion du de, de pouvoir exécutif qui devait prendre des lois par rapport à l'incendie. Mais la question qui a été posée sur euh, l'incendie délimité, vous avez plus attaqué moi que d'attaquer le problème de l'incendie. Moi, le problème de l'incendie, j'ai dit, je trouve mal dans un état où on met des licences des locations, parce qu'ils récupèrent l'argent de paiement des locataires qui sont sur place mais ils sont incapables de mettre sur pied juste des petites mesures simples qui vont coûter 10 dollars j'ai fait des propositions telles que je suis en train de dire qui ne peut que coûter 10 dollars pour que ces gens qui sont dans ces maisons là ne puissent pas trouver la mort parce qu'ils ont un smoke detector alarme ou écoutez qu'au pella et c'est quand même banal la mouque parce que à quelque part et que la famille va quitter mais le Congo, de nous, notre Congo à nous, ne le fait pas. Et j'ai cité même un exemple, alors que le professeur Anjoli, c'est un député, il n'est pas député de l'opposition, il est député du pouvoir. Il avait connu son fils, sa fille et son beau-fils qui étaient morts alors que c'était un cas qui avait touché les gens qui étaient au pouvoir. Je ne sais pas de quel pouvoir vous parlez par vous. Pouvoir, ça veut dire un monsieur qui s'appelle dit. Je suis désolé, mais le pouvoir, ce n'est pas ça les cas. Quand je suis en train de parler, vous me poussez même à citer des noms des gens. Mais j'avais cité le nom du professeur Njoli pour y signifier que non, les gens qui étaient responsables et qui devaient déclic dans cerveau pour comprendre le problème. Oh, si vous se connaître, c'était quand même le professeur qui était encore député, qui pouvait prendre des mesures. Et c'était une occasion, un an pour nos politiciens qui sont du côté de, de l'opposition qui devaient prendre ça à main essayer de stigmatiser le pouvoir en place afin que nous puissions avoir n'importe plus une loi et je me dis par exemple quelqu'un qui peut être député il pourra récupérer cette occasion et oui, c'est le seul député qui a décidé que sans pour la une alarme alarme ne coûte que 15 dollars c'est moins cher j'ai parlé de ce que moi je fais j'ai répondu à la situation de l'incendie j'ai expliqué l'historique Comment est-ce que les Congolais se retrouvent dans, une, dans un problème, il y a difficulté difficultés Parce qu'il y avait des autorités de l'époque qui commençaient à faire des raccordements dans les positions qui prévues pour que Naba s'en et Ezala, Ezala, Ezala, Ezala, et Ezala, Ezala, look after ». Mais vous allez prendre la parole, vous allez commencer à me dire des choses que je n'ai pas dit. J'ai stigmatisé parce qu'on avait commencé avec le symbole de l'impère. C'est le symbole de l'échec ». Vous avez une autre philosophie. Je ne vous ai pas dit que vous, vous êtes ceci, là. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai parlé de l'échec. Il y a le PPRD qui a fait sur son travail. Mais je ne suis pas venu. Je n'ai même pas cité le nom, ni de Mobutu, ni de la haine et consorts. Mais j'ai juste expliqué les failles des responsables et du pouvoir qui sont en train de faire. Merci pendant bien, que bien. Il y a des problèmes qui sont stigmatisés. Et vous n'avez pas parlé des propositions. Vous avez juste attaqué moi. Vous avez parlé de Mobutu. Mais le problème, c'est l'incendie. Qu'est-ce que vous proposez Je propose... Nabanda alarme il y détecteur, il y a un incendie, et coûte 15 dollars. Et comme la loi a est en place, on ne peut pas voir ça parce qu'il y avait un magistrat qui était mort. Et ça, c'est l'occasion pour l'opposition, au lieu qu'il parle des élections, des échecs avec des, des identités, ou peut-être des sujets abstraits, mais ils ont peut-être des choses vraies et claires qui peuvent attaquer. Qui est de rester parler des élections, de prendre le pouvoir. Et dans ce que j'ai dit, je ne sais pas à quel point. Ou à quel niveau j'ai stigmatisé le nom des gens, ni des Mobutu, des... J'ai parlé juste de le pouvoir, et voire même j'ai parlé du régime, et là j'ai vu me citer le régime qui est en place, ils ont 4 ans, est-ce qu'ils ne vont en faire qu'encore 32 ans ou 18 ans encore, sans pour autant veiller avec ce genre de choses Laissez-moi vous dire une chose. Par rapport à la ville, à Kinshasa. Pour moi, j'ai été Rapidement à Kinshasa. À tanner, euh, oui, j'ai conclu. Parce que tanner, je vois, il y a une confusion. Des, des fois, tanner. quand on parle ici, ouais. les gens viennent sauter sur le genre. Et... Ouais. Moi, je n'ai pas parlé des je vais gens. À je voulais juste continuer. dire un truc, un truc encore par rapport à ce que vous avez dit. Moi, pour moi... De ce que j'ai vu, de ce que je vis. Je, je, je vis Par exemple ici en Europe, en Angleterre Parce que moi je suis dans l'urbanisation Je suis dans la construction, le règlement D'habitation, les conditions de sécurité L'habitation des gens, c'est ce que je fais De tous les jours, pour moi la ville de Kinshasa Je pense qu'on avait une conversation avec Patricia J'ai dit, moi la ville de Kinshasa je peux la considérer Comme une ville euh, Qu'on appelle ça euh, Inhabitable parce que vous ne pouvez pas vous retrouver dans des embouteillages qui vous prend trois heures du temps. Si quelqu'un tombe malade et qui va mettre à un hôpital, mais la personne va mourir. C'est un ville évaillé. Il ne faut pas déclarer un ville, ville non habitable. Et ça, je le dis parce que... Est-ce que je cite les impairs dans, dans les discours ici Est-ce que je cite Mobutu ce sont merci. des déclarations normales, mais je suis étonné quand vous prenez la parole, vous venez vers moi vous allez parler de Mobutu pendant 20 minutes alors qu'en réalité le problème de l'incendie est là, vous êtes appelé à être président de la République, ce n'est pas vous acharner sur le nom de Mobutu, menez-nous des propositions Merci beaucoup Adjani, merci nous passons, alors euh, Fidèle, je te donne la, la, la parole attendre parler, ton à parce qu'il y a beaucoup à dire hein, sur justement les intérêts à Rwanda qui est mise à nu on savait déjà on a vu ces jours-ci kagame être mal à l'aise alors si la diplomatie ou agissante ou pas on ne sait pas mais kagame est mal à l'aise on peut le voir par rapport à ma sortie naïve médiatique il y a pas réponse n'a ça le coûte par ci par là et aujourd'hui on a eu quand même on, on le savait mais là de manière officielle on sait c'est l'une des raisons Hein, qui pousse aujourd'hui Kagame à être vraiment mal à l'aise, c'est aussi son économie qui est en train d'être, euh, comment dire, bousculée parce que l'exploitation est à orne des où on a Nicolas Kazadim, c'est une révélation. Mais avant cela, je donne la, la parole à, à, à Fidèle. Fidèle entendre parler de général. Moi, je, je trouve c'est des propos très rassurants déjà de d'autres bah, officiers navissos, bah, officiers navissos armées qui nous parlent comme ça et sur le terrain on voit les actions et on se dit ce que les autres posaient question. Quoi, bah, on a vraiment besoin. La monie général, je suis quand qui côté à, à, à Cédèque, hein? Côté hein? Kuna, pour a qu'on négocier. Juanesha euh, peut-être accord. Moussou se peut-être bas peut bah, Moussous, Moussou côté armement ou en norme on ne sait, en orme, on ne sait pas. Mais il y a aussi la force euh, régionale qui est toujours sur le terrain. Oyo, sur le terrain. Il ne l'a pas mentionné. Je suis étonnée de voir que le général mise plus sur l'armée congolaise parce que là, nous allons chasser, nous allons, et ce n'est pas que ensemble avec euh, les forces régionales, ensemble, mais il y a d'autres perspectives. Bah, tôt, moussous, hein, comme on dit, il faut euh, une main quand même, Qu'au tendre main, tout c'est à la Russie, tout la France, mais il va de l'autre côté, il y a Bandeco africain. Qu'est-ce qu'on peut attendre Il y a déjà une, une euh, aide de mon sur le terrain et de l'autre côté, le général qui va encore aussi côté à, à, à Afrique-Australe de l'autre côté pour euh, justement ceci de l'aide, toujours, moi je pense, ou euh, euh, quelque chose de sorte pour mettre fin à cette guerre. Quelle lecture fais-tu, Fidel Merci beaucoup, Madame Patricia. Déjà, bonsoir, Nayo. bonsoir, Djani, bonsoir, Dina, Néobisa. Euh, je pense que Bolivisala n'a pas de retard. Bonsoir la bande de gros bordel Je pense que Mbala n'a n'aura toujours n'a pas avant en fait à l'air. Merci beaucoup pour euh, pour votre question. Euh, je, je, je suis en fait Namina de Bambou, Nambo de la comme il a que... constitué le président de la République. Il y a une question sécuritaire. Il y a beaucoup de choses. Si le plan en diplomatique, il y a un engagement pour les décisions. On fait des analyses les autres vont critiquer se faire. Mais toutes les démarches, je pense qu'il y a conseil il y a forces armées il y d'abord. Même si. Il partners, a qui nous signe contrat et à qui nous signe accord on a établi au bateau nous sommes abandonnés aux bazar décriés en gros bateau nous sommes bazar appuyés en gros. La sabec, la oni, azo a d'abord conseillé d'abord on a la force armée la bicho, bah généraux aux bazar habilités. Parce que mon conseil a commandé c'est mais azo travaille en collaboration, a généros, expert, la généraux c'est-à-dire la militaire aux bazar la experts, la sectoroana. Et après avoir mm -hmm. corrigé toutes les informations tout autour là, pas de la décision. Mais souvent, tout le monde a... il y a des gens, tout tendance, en fait qui critiquent en fait, et qui donnent des options dans tous les sens. Non, ça ne pas à ça. Il ça. Il a ça. a ça. Il a pas. ça. Il a à ça. à ça. ça. à ça. Vous voyez Donc n'allait par là essayons d'avoir un peu de confiance moi minimum il y a confiance la force armée dit, soit la soit un autre gouvernement soit na na na na au mandat suprême et ils ont des informations où ils ont échappé peut-être vous avez des informations, avez des informations, avez des informations Ils ont des informations nous ou ils ont mis en cause ils ont par exemple M6 à Bamako na Bamako général Chikwati na savais vous savez tous que tous les appels faire partie de la SADEC aussi, c'est-à-dire tous a quatre structures de la SADEC. Il y a aussi des dispositions comme la EAC, soit la Nation Nations soit la Jamais, pourquoi pas a un problème, vous il y aide et pas une aide, soit mercenaire, soit un officiel pour l'espoir de remettre la paix, sur pour Sunga soit péborique ou peut s'admettre ce cas va à et il pour a armement, ça n'est pas y il y a force armée la ça, il y a gouvernement Général ici qu'on na mandaté. Je pense qu'il y a que pour est c'est armement en Et puis ça que les défense la place publique Mais déjà déjà a la parole Emmanuel c'est vrai armée ça la diplomatie on, a de bata, on a de mais déjà dans le déjeuner, on peut comprendre déjà que non mais l'objet oh, mm. les positif c'est quoi c'est la qu'il qu'elle donne voyez c'est la qu'il donne l'autre fois ah, ouais. dans le bas, on a Et assez force régionale en fait est à travers force régionale et Zali, amis, la solution. La solution, la solution est la la force armée. Parce que je ne vois pas une armée dans le monde entier, tu sais, oh bah ça faible l'arrivée, mais de Ça, le première plan, après, de a de Mais, tous ces gens qui disent des choses, dans le sens qu'armée, en fait, tous ces gens qui disent des choses, dans le sens qu'ils ont la mais moi, je voudrais ici affirmer et confirmer, notre armée est, est en train de s'organiser. Ça, c'est sûr. Il y a des choses qui se font, mais je sais, à la crachette, parce qu'on pour avoir secret défense, pour mettre aussi la place de Vous voyez, mais Banzali, qu'on s'organise, Madame Patricia, à la longue, ou soit bientôt, à la le on a vu ce gros résultat. Vous savez, la guerre, où ils ont menacé C'était la guerre économique d'abord. Ministre économique et finance en terre au Mais je pense que le Babarana a un plateau tout le temps. Des fois, déjà, il parle de tout le temps. La guerre, elle est d'abord économique. La guerre, c'est la guerre de l'infiltration. La guerre, c'est la guerre de l'infiltration. Vous voyez Donc, les Alliés, ils ont le Il a fallu. Il a fallu. Dans l'État où l'armée n'a plus de salariés, ou soit dans la position où le fardeau est, il a fallu. Pour restaurer l'organisation, il y a armée, madame Patricia. Pourquoi pas Et pourquoi j'ai dit ça mm -hmm. Je pense que le modèle armé, même si guerres, il y a toujours des, des, des, des infiltrés, il y a toujours des infiltrés, il ne faut pas travailler sur les langues. Mais le Oh, il faut pas a la guerre, tant qu'il la guerre, a guerre, je pense que tu dois te faire tuer pour ma débolabisoire pour la pour rien au lieu de s'organiser pour gagner du oui. temps. Moi, ce que je retiens, ce que mm -hmm. je retiens, c'est quoi Président de la République. Aïe, la armée la bichot. Garde l'écoute, je prends uniquement cet appel parce que c'est par rapport justement au général Chico. Garde l'écoute, s'il te plaît, mon frère. Je finis avec. Et allô, allô, allô, allô. Parce que j'ai toujours un problème de son là, je sais pas. Mais c'est pas un problème. Je vais quand même essayer de. Ça c'est l'émission qu'on avait fait hier. Et je vais essayer de visualiser cette émission. Donnez-moi juste une minute pour me rassurer que le son est bon pour les gens qui nous suivent. Pouvez arrêter qui est émission sur ça là sauter voilà, voilà. voilà juste un instant je serai voilà, voilà. voilà ça marche alors écoutez moi très bien écoutez euh, pourquoi j'aurais mis cette émission aujourd'hui on avait fait l'émission hier si pat pas de bessy TV, avec Adjani et mon frère Fidel, j'ai pris quand même le temps de revoir les vidéos et les paroles qui ont été dites sur le plateau. Maintenant, je me pose la question de savoir qui est vrai et qui est faux. C'est la question que je me pose. Parce que parmi les deux personnes, je vais commencer d'abord par Fidel. Et j'ai cherché sur ma page ou sur les vidéos, je n'ai peut-être pas regarder toutes les vidéos. C'est possible qu'il puisse avoir les vidéos où il m'avait dit que Kabil euh, Kagame c'est un bon leader. Pour qu'il le confirme hier. Mais je remercie les gens qui m'ont aidé vraiment euh, à, me, à ne pas répondre tout le temps petit tac sur le, le plateau, mais là en regardant les vidéos que ce soit les déclarations d'Adjani, que ce soit les déclarations de, de, de mon frère Fidel, j'ai vite, vite compris pourquoi les gens qualifient une tribu très valeureuse dans la RDC qui ba est basaliba tribaliste. C'est là que j'ai compris. Parce que je n'ai jamais dit que quelqu'un était un bon président. Jamais... Et ça, impossible, Ngabisa. On a que... c'est un bon président. Nandoto, Nakwiti, nanime, Je ne l'ai jamais dit. Mais du coup, ils essayent de vous qualifier une connotation, soi-disant. Moi, j'ai toujours dit ceci. Écoutez-moi très bien. Comment Écoutez-moi très bien. Je dis ceci, « Kaga me met de l'ordre dans son pays. Il organise son pays pour nous faire du mal. » Vous voulez que je vous répète ce que j'ai toujours dit? « Kaga me met de l'ordre dans son pays. Il organise son pays pour nous faire du mal. » Mais tandis que chez nous, nous sommes en désordre. Nous sommes dans une situation où « désordre est à partout. » Pas d'ordre, pas de la discipline. Même justice, et athée. Kagame, ce c'est pas comme ça. Même si tu étais tout et que tu as commis une bêtise et tu vas aller en prison. Cheikh mais chaque personne devant sa maison nettoie sa maison. C'est pourquoi Kigali a été qualifié de ville propre. Je ne suis pas en train de dire comme c'est une bonne personne. Je juste dit, mettons de l'ordre et de la discipline chez nous. Parce que Kaga met en train de réussir à nous détruire. Parce que nous sommes en désordre. Et là, vous avez quand même des gens qui, qui se permettent de vous dire des choses. Sur le plateau des émissions. Mwabi a appelé Kagame mais du bon président. Fidel, je ne peux pas te répondre sur, sur live parce que chaque personne a ses minutes. J'aimerais que tu reviennes un peu sur le plateau avec moi. Pour que tu essaies de prouver. Pas dire que non, vérifiez bien. Je vérifie toutes les vidéos. La vidéo d'aujourd'hui, jamais... La personne que vous pouvez condamner en RDC pour avoir fait de Kagame un bon président, un bon partenaire, quelqu'un de fiable, c'est le président Félix. Peut-être que vous, vous, vous ne comprenez pas à qui vous devez vous adresser. Quand le président Félix parlait de Kagame et que c'est un exemple, moi je disais non. Donc du coup. Bon, je ne sais même pas depuis quand vous êtes euh, euh, fidèle à Djani, commencer à parler sur l'histoire des Congo sur les médias, je ne sais pas. Moi, j'ai commencé en 2011. Mais en, en, 2000, euh, en 1999 déjà, 18 déjà, je m'étais opposé à Kagame. Je me suis battu contre Kagame. Izio, Aketi, Bounia, euh, Papa Bunia. Bumba, Lissala, Binga, Gemena, Businga, je les ai les libérés entre les mains de Kagame. C'est-à-dire que je fais beaucoup de choses positives. Hein? contre Kagame en RDC, que tout le monde qui parle sur ces plateaux, tout le monde, Positive. Et je n'ai jamais dit qu'il ne faut pas soutenir le président Félix contre Kagame. Je ne l'ai jamais fait. Je ne l'ai jamais dit. Le problème est que vous prenez le pouvoir de Félix comme c'est un pouvoir tribalo. Et pourquoi moi, je suis fier? Pourquoi j'avais dit à Papa Ngbanda, arrête, ce que tu fais n'est pas bien. On doit s'associer à l'IDPS. Je suis le seul, d'ailleurs, de l'Équateur. Je viens du même village que Même village que Quand Félix a osé dire des choses contre... Euh, quand Bemba a osé dire les choses comme, contre Félix, J'étais le premier à dire que Bemba n'est pas exemple parce que j'ai joué le preuve de Jean-Pierre Bemba. Mais aujourd'hui, Bemba est à côté de Félix, il bénéficie de tous les avantages plus que moi. Mais Bemba avait dit que Félix n'avait pas le niveau de gouverner le Congo. Bemba, Jean-Pierre Bemba Gombo, à Genève. Bemba avait donné tout son effort, tous ses contacts et tout son argent derrière Fayoulo. Derrière Fayoulo. Sous le régime de Félix, Bemba a récupéré tous ses avantages. Il a été même payé. Et vous pensez que Bemba est populaire à l'Équateur. Le problème, ce n'est pas d'être populaire à l'Équateur, Nzanga, Bemba, ou les gens que vous êtes en cité, non. Le problème est que les gens de l'Équateur ne se retrouvent pas par rapport à ces aventuriers-là, les voleurs-là qui doivent être en prison. Des gens tels que des gens Pierre Bemba doivent se retrouver en prison. Mais votre président, Félix, lui a donné tous les avantages Récupérer tout à un grand leader. Grand leader en quoi Dites-moi le fils que 10 km de route que Bemba a construit. José Makila, même sous le régime de Kabila, il a construit des routes à Kula jusqu'à Zongo. Ils ont fait du travail. Bemba était le vice-président de la République démocratique du Congo. Après Kabila, c'était Bemba. Mais là où Bemba vient, là où il s'est réfugié, là où il y a des Congolais qui viennent l'acclamer à chaque instant, qu'est-ce qu'il a fait chez lui Et il est maintenant avec Félix. Dites-moi quelque chose de tangible que Bemba est en train de faire. Sinon de s'enrichir lui-même de gagner l'argent des contribuables pour sa, sa poche. Et votre leader, Félix, donne à Bemba tous ses avantages parce qu'il s'appelle Jean-Pierre Bemba. C'est de ça qu'on qu parle. Vous voulez parler du MPR, tout ça Mais Bemba était la personne qui était en train même de faire l'argent de Mobutu. C'est lui qui faisait tout pour changer les haïs en dollars et les donner à Mobutu. Jean-Pierre Bemba Gombo. Vous voulez qu'on vous dise certaines vérités Je milite c'est là-bas. Alors arrêtez, Félix n'est pas parfait, mais on va les soutenir contre Kagame. Félix pourra faire mieux, mais il, il est, s'entoure des aventuriers qui détruisent les Congo, mais nous allons les soutenir contre Kagame. Les opposants congolais veulent aussi être à la place de Félix parce qu'ils ne se sont pas préparés. Ils veulent... tu, as dit, tu as vu déjà un opposant qui demande à celle qu'on réduise le salaire de députés, et ça a moins que professeur à université, Professeur à université, médecin, avocat ou juge, qui a plus de la valeur aux États-Unis, les avocats gagnent des centaines et des milliers de dollars dans ma prestation. Mais en RDC, les avocats sont des gens qui commandent derrière vos députés que je vais tous mettre en prison. Kagame, exemple, arrêtez vos fanatismes tribalo aînés contre ce que je dis. Et moi, je ne veux pas me taire de toutes les façons. Je ne suis pas quelqu'un, quand vous dites quelque chose, je veux me taire. Moi, je souhaite même être dans vos plateaux. Et qu'on discute exactement. donnez-moi les minutes. Vous pensez que vous parlez beaucoup. Ah, ben, on parle beaucoup. Ah, on sait ce qui va se passer dans des grands salons. Les choses se font. Qu'est-ce que toi, tu as fait? Je récupérais Isangi. Moi, Bissa. Je récupéré la ville d'Izio. Au front. Premier au front. J'ai récupéré Boumba, Bouta, Doulia au front J'ai récupéré Lissala au front J'ai récupéré Binga au front J'ai récupéré Akula au front J'ai récupéré Gemena au front Bamba était derrière loin Bemba ne pouvait pas venir si moi, je ne confirme pas que les choses... à calme quitta et il vient avec l'hélicoptère des Ougandais descendre. Moi, j'étais au front. Mes sœurs étaient violées au front. Donc, quand on parle de choses sérieuses dans notre pays, arrêtez. Ce n'est pas un plaisir quand je dis que je veux être candidat. Parce que je pense que même tous les gens qui viennent devenir candidats aujourd'hui, ils disent qu'ils sont contre... Vous, vous étiez en train de dire que Mobutu... C'est aujourd'hui que Nicolas Kazadi peut dire que euh, euh, 30 ans, Kagame est en train de nous combattre pour nos minéraux. Mais vous oubliez exactement une simple chose. Que vous n'avez même pas une idée. Que Kagame est entré en RDC avec Afdel, avec la bénédiction de l'IDPS. Vous voulez que je vous rappelle ça? Kagame est entré. Moi, j'étais à quand Kagame est entré. Quand FDL est entré. La ville est tombée les 17. Mobutu est parti les 16. Et nous, sommes, nous avons quitté Kinshasa les 16. ou Ténica. je peux vous expliquer tout ce qui s'était passé. Donc, moi, je me suis préparé pour, durant 20 ans j'ai compris les erreurs de mes vieux. Je vis, j'étais avec Baramoto, Nzimbi, ma voix. Et ils m'ont envoyé parce qu'ils ne parlaient pas anglais. C'est moi qui parlais anglais. C'est moi qui parlais l'anglais et la culture africaine. C'est-à-dire que par la raison que j'étais sorti avec ces gens-là, parce que j'avais la langue france, facile en anglais. Je fais lier à l'ISP Mazangongo anglais et la culture africaine. « Allez vérifier. »« Allez vérifier. » J'ai participé avec eux quand ils s'est renseigné combien un kilomètre coûte pour passer en haut goudreau pour passer en Soto. Je sais la réponse de Baramoto, la réponse de Mavoie, la réponse de Nzimbi, la réponse d'Amouri, la réponse de Moukobo, la réponse de Bolozi. J'étais avec ces gens-là et ils se disaient ceci. Écoutez-moi, je vais vous dire aujourd'hui. Moi, j'étais là-bas, simple garde du corps, sous le lieutenant. Mais j'écoutais. Je me suis préparé. Et le général Mokobuki qui est mort, un jour, il m'avait mis à côté. Il m'a dit, nous allons partir. Mais tout ce que toi tu écoutes, cela doit t'aider à ne plus faire les mêmes erreurs de vie enfin. Mais vous venez, moi je ne suis pas analyste sur le plateau de télé, jamais. Je veux mettre, je veux mettre de l'ordre dans ce pays. Je ne sais pas, vous parlez charabia, anglais, vous voulez que je parle en Chilouba, en Lingala, en Kingwandi qui vous comprendre, parce que je connais la réalité de ce pays. Je sais exactement ce qu'il faut. Je sais exactement ce qu'il faut donner à Kagame mais comment. On vous parle des infiltrés, vous dites non, tous les banyamoulingues ne sont pas comme ça. Mais quand dès qu'on arrive à l'histoire de la sécurité nationale. Est-ce que dans les services des renseignements rwandais, nous avons des Congolais au Rwanda qui ont eu des nationalités, nous avons des outres au Rwanda qui sont dans l'armée, est-ce que vous les voyez occuper les positions stratégiques au Rwanda, en Ouganda, aux États-Unis, même en Angleterre, même en France, même à Londres Les gens qui occupent les positions stratégiques, s'ils ne sont pas le fils du pays, Yama Kila, ils sont toujours contrôlés. Avant qu'on vous donne des responsabilités, on doit se rassurer. La majorité vient de AfDR La majorité ne sont pas des Congolais, mais ce sont des Rwandais qui sont devenus des militaires congolais et qui occupent des responsabilités congolais et qui s'appellent des Banyamulenge. Et vous voulez que moi je vienne vous raconter ce qui s'alade dans l'avenir Vous savez, vous avez peut-être commencé vos émissions deux ans, trois ans, cinq ans. Moi, c'est depuis 2011. Mais vous avez peut-être commencé les combats pour libérer les Congos depuis 2011, la majorité entre vous, durant les élections de Tien Tshiseke Diwang vous voulez que je vous rappelle quelque chose Moi, j'ai commencé ma révolution en 1997. Nous avons tenté de renverser le pouvoir. Nous avons même pris les armes contre le régime de Kabila pour récupérer notre pays. Donc, soyez conscient à qui vous parlez. Même si on est tous mélangés ici dans la diaspora, on est mélangés... Dans les groupes des gens qui ne savent pas ce qu'il faut. Moi, je suis commando breveté. Je suis breveté à cet âge. Breveté par les Égyptiens. Anti-théros. Breveté par les Israéliens. anti -terror. Donc, il y a beaucoup de choses, quand vous êtes en train de parler, sur le plateau, que les gens on est, on sont en train de vous écouter, moi, je demande le respect. J'ai beaucoup subi, parce que les gens pensent qu'on est des analystes. Moi, je veux être président du Congo pour mettre de l'ordre. Vous voulez analyser pour défendre soit Félix, soit quelqu'un. Vous voulez rester dans le parler. Mais s'il faut changer les choses, Gandhi a dit ceci. Devenez les changements que vous voulez. Si vous êtes député, mais vous devez appartenir à une classe politique. Si vous voulez vous ranger dans une situation, vous, allez, vous, vous devez vous appartenir dans une classe politique. Il y a Oyoke, IDPS, ceux qui peuvent perdre des seniors. Moi, ma classe politique, c'est mon boutiste non corrompu. Le respect que les Aïrois avaient dans le pays afrique. Et je me rappelle même à Genavaï, il invité mon à confronter Nanaïe. La Kinshasa et Pascaline, tout ça. Mais cette femme-là, j'ai suivi l'émission jusqu'à la fin. Elle a dit quelque chose, peut-être que vous n'avez pas compris. Elle vous a dit, sur le plateau, vous ne l'avez pas contredit. Félix Aliazongi sa, Kongo Zahir et Zalaka. Elle est communicatrice. Il y a IDPS. Quand vous allez chez vos parlementaires debout, ils vous disent, Félix Azali, moi, na un Mobutu. C'est le même Mobutu que vous avez vilipendé, vous avez insulté. Je m'en manque vraiment des fois quand je vois des gens essayer de... parler. Euh, parler. Vous connaissez tout. Vous connaissez la construction. Vous connaissez euh, l'électricité. Vous connaissez la politique. Moi, je ne connais pas tout. Je connais des choses. L'ordre et la discipline. Ça, je peux le mettre. Je n'ai même pas besoin de la démocratie pour mettre de l'ordre. Je n'ai même pas besoin de la dictature pour mettre de l'ordre. Si on met l'ordre et la discipline, chaque personne va s'arranger à sa façon. Vous avez Nicolas Kazadi, qui vient de l'IDPS, qui ont combattu Mobutu pendant 32 ans, et qui se permet, si. Une chaîne de la télévision nationale de dire ceci. Depuis 30, plus de 30 ans, bientôt 30 ans, Kagame, souci n'a été e terrain Mais laissez-moi vous dire quelque chose. C'est l'IDPS qui a fait entrer la, de en RDC. Le fait, du était parti même jusqu'à Kigali. Vous savez, quand on ne parle pas, ce n'est pas qu'on ne connaît pas. Moi, je suis devant vous ici. Je prenais les cartons d'argent dans camps, dans Kachakav. Dans un la Avec mon équipe. Moi, Bissa, qui vous parle comme ça, Mobutu se fâché quand tu sais menacé bouleversé. Il appelait Zimbi, Bahamoto, tous ces gens qui avaient la responsabilité, il y a calmer bateau et qui avaient osé toucher la main à Etienne Tshiseke du à Mobutu. Il y a une photo sur qui l'a euh, en du Trois personnes derrière ces gens-là, ce sont mes, mes, mes vieux et mes instructeurs. Pour protéger qu'aucune chose n'arrive au président Etienne Tshiseké de Moulomba, à l'époque, quand il était opposant. Qu'est-ce que vous savez? Vous ne savez rien du tout de, de l'histoire du Congo. Vous savez juste que... Le... Si Mobutu a été mauvais pour vous, Mobutu était bien pour d'autres personnes. Est-ce que Félix est parfait pour tout le monde? Félix et Antoine Chilombo. Est-il parfait pour tout le monde? Dans les pouvoirs, quand vous avez le pouvoir, les yeux doivent être cassés pour les maquilleuses en Akati à eux. Il va y avoir des victimes. Sous le régime de Mobutu, documenté. Dans les rapports de SIA, il n'y a eu que 80 000 morts. Je ne minimise pas. Morts directs ou indirects. Mais aucune personne ne peut dire qu'il était les responsables, Mobutu était les responsables de la mort, comme vous accusez Kabila. Kabila et des on pourra aussi accuser Félix et Jessica de Colombo. Sous Kabila, il y a eu au moins 12 millions de morts. Mais vous avez béni Kabila pour qu'il entre en RDC. Afdel. Vous comprenez Vous savez, moi j'ai rencontré en Côte d'Ivoire des Congolais qui étaient devenus des Ivoiriens, mais qui travaillaient dans le ministère de la Défense. Mais ils étaient des Ivoiriens. Quand vous parlez avec eux, ils vous disent que nous, nous sommes des Ivoiriens. Nous ne sommes plus des Congolais. On doit protéger notre pays. Moi, j'étais arrêté en Côte d'Ivoire, dans la DST. J'allais être rapatrié à Kinshasa. J'étais arrêté en Afrique du Sud. Dans le maximum de prison et pretoria. On allait être rapatrié à, en RDC. Et en Afrique, ce vous avez des Boutouanens, des Imabouens, mais des Noirs, quoi, qui font le travail pour défendre le pays. Mais en RDC, nous avons des gens que nous avons accueillis, mais qui ne servaient pas le pays. Le président Félix à Londres vous avait dit, si vous êtes des Congolais, agissez comme des Congolais, défendez votre patrie. Les Bayamoulengues sont nos frères. Vous vous souvenez de ces paroles-là? Mais quand on vous parle, vous pensez qu'on attaque Félix, vous pensez que vous, vous ne connaissez rien. Parce que qu'est-ce que vous avez fait Moi, je suis, moi, je sais, j'ai été comme ça. Moi, j'étais militaire, je peux vous. On ne décane rien qu'une chose à poser. Les commandants de la police nationale, il y a RDC, c'est moi qui étais parti lui prendre un Afrique du Sud pendant même C'est moi. Il parlait ni anglais ni rien du tout avec un faux passeport vous voulez que je vous explique beaucoup de choses en RDC beaucoup de commandants même mais quand on dit que le président Félix doit faire les choses correctement c'est pas qu'on est contre lui parce que nous voyons que l'opposition congolaise est médiocre et mauvaise ils veulent juste aller au pouvoir sans pour autant comprendre les solemment le et dans niveau est assez. Mais vous voulez stigmatiser les gens parce que vous êtes d'une même trubie ou bien d'une même langue. Vous êtes des Baluba comme Félix. Vous pensez que toutes les personnes qui peuvent critiquer Félix ne sont pas. Les, ce sont les gens qui soutiennent le MPA. Est-ce que vous savez au moins ce que le MPA a fait à nous dans nos territoires? juste le fait d'être les gens, les gens de l'Équateur, nous étions codés, codés, codés, C'est quoi la région, la province, la tribu Il y a le Congo, le le code de il Donnez-moi un nom, juste un nom. Il y a projet, il y a un projet, il y a le Côte d'Équateur, il y a -ba -code Sous le régime de Mobutu, la majorité des gens des Balouba qui étaient intelligents ont les positions stratégiques au sein de notre armée, au sein de notre administration. Je dis bien la majorité. Je le prêve et je peux vous le présenter. Quand vous dites que non, Mobutu, Isaïka, Banga, Bangala, dites-moi dans des responsabilités publiques. Soyez comment a m'ont tribu pour nommer. Moubout nommé par rapport aux qualités des personnes. C'est vrai qu'il protégeait son pouvoir, mais en réalité, il pas responsabilité, il n'y a technique qui est un Il ne choisissait pas que les gens de l'Équateur. Il vous a dit, mon chauffeur a sa moto à bazaï. Mais vous venez ici nous rencontrer des bobards. Écoutez, moi je me suis préparé pendant 20 ans. Je ne sais même pas combien de temps vous vous êtes préparé. Okay. Moi, je suis un militaire simple que le Congo a abandonné. Et les Quand les gens disent qu que j'ai entendu quelqu'un me dire à l'époque, moi, je n'ai jamais fui l'armée. Mais... Jusqu'au moment où je suis là, si le gouvernement Félix veut que Bissa rentre au Congo et revient pour combattre bah, Batouana, je le ferai. Vous regardez mon passeport C'est écrit tous les pays sauf la RDC. Je vais vous montrer là. Vous regardez Valise for all countries, pas la RDC. Donc quand vous dites, oh, élection est ma Makambo est bandi, Bokendoça, Makambo la Congo, je fais l'interview sur Radio Okapi en RDC. Je dis ceci. Je refusais la nationalité irlandaise parce que je sais... Pour assumer les responsabilités dans un pays, le Congo demande à ce qu'il faut avoir, la nationalité congolaise est in et indivisible. Tous mes enfants sont des Irlandais. Je travaille et je gagne au moins par année plus de 100 000, 100 000 cas. Chaque année, Divisez ça par 12 mois, vous allez avoir peut-être une idée. Et ça fait depuis 15 ans que je travaille comme ça. Depuis 15 ans. Donc quand vous parlez aux gens, ayez quand même un minimum de respect par rapport aux gens. Je ne suis ni Bokechu, ni les gens qui sont sur les réseaux sociaux qui sont en train d'insulter les gens. Moi je suis un moboutiste non corrompu. Les derniers avions qui étaient avec les moboutistes j'étais dedans. Je suis le plus jeune, mais j'étais dedans. Je suis tout le seul. J'étais resté à l'aéroport. maté un un taxi. Et qui type pour moi, avion qui est Historique. Historique, ce que a ba, Abidjan. Bakagi, on on a un a moto, un Baramoto, Nzimbi, Mavo, a Mokobo, Amoulio, la na police, la police, la police, la police, la police, à Congo la pas la police, n'a police, la mokno, nous police, la police, la police, la police, la police, la police, la police, la la la banque la na la la la police, chance, police, la la Na la la on était parti avec les Sangoma en Afrique du Sud. Vous savez les Sangoma? Quand on voulait renverser Kabila, les pères. Je n'ai pas Simbakisté dans la vie. Et la personne qui m'avait dit, Bissa Kosimbakisté, c'est Baramoto. Abi, toi, tu as l'étoile naturelle. N'ose pas. Sangoma Binalangai. Je me suis dit, oh, qu'est-ce qui se passe, tout ça je croyais que tout ça va dans un Alors qu'en réalité, quand j'entrais, en Afrique du Sud, hein? Et on a pris un garde du col on a couvert ma samba. Et il est venu faire l'interprétation. Parce que c'est moi qui devais faire l'interprétation. C'est moi qui connaissais tous les secrets des vieux. Nos en bas en Afrique du Sud, demandez-lui, posez-lui des questions. Il va vous dire. À va à vivre à mangue un niveau moyen salo, y a abimangue niveau y a La dernière mi déjà on mangue musée c'est qu'elle est déjà. est vivant, Nausimwamba est vivant. Et même quand on avait commencé la rébellion, la personne qui voulait, qui avait l'opportunité à rébellion à Congo, avait comme on est Roger Mwanangele. Roger Mwanangele. La rébellion ba Bemba, tout ça c'était pas lui. Vous voulez qu'on vous parle comment Il faut savoir respecter les gens. Il faut savoir seulement respecter les gens. Si vous venez sur le plateau pour être de... Je vais dire quoi, de... Des analystes, des gens qui vont donner des leçons, des gens qui comprennent, dites-moi ce que vous faites au fait. Dites-moi ce que vous avez fait. Montrez-nous les maisons que vous avez construites. Ou bien montrez-nous euh, les dossiers que vous avez défendus. Si vous avez avocat, vous avez droit de tanga. Mais sous le régime de Kabila, beaucoup de batobatanga. Mais ils ont détruit le Congo. Le Congo n'a pas besoin de votre Le Congo a besoin des gens qui vont aller se sacrifier et mettre de l'ordre et de la discipline. Quand vous n'avez pas ces deux qualités-là, Faites attention. Faites attention. Il y a des gens qui disent que non, vous en un point mouche. Mais écoutez-moi bien. J'ai un objectif à atteindre. Et aucune chose que je n'ai jamais Je n'ai jamais dit que Kagame c'était un bon président. Jamais de la vie. Madame Abotama. Kagame c'est lui qui a détruit les Congo. Je vais expliquer interprète dans le régime de Mobutu, dans le ministère de la Défense. n'azaki interprète dans le régime Mobutu, dans le ministère de la Défense. Tout ce dossier de n'a le dans le na dans le le Ba Grèce. le monde, dans Grèce ma n'a dossier National Security Agency Afrique du Sud Par bah rapport à moi à Mobutu. Par bah, bah, bah rapport à Implication à Mayel Par bah rapport à ma généreux Par bah rapport à va français C'est moi qui traduisais ces choses-là Donc du coup Soyez posé Restez calme Et Comprenez que vous n'avez pas affaire à un Moutoyer qu'à un lobby Non Demandez à Delice Sanga On était dans gars à Thomas Louaka, na, na Kisangani, na Wagenia après forestière. Le combat de Kisangani contre les Rwandais Ou contre les Rwandais là-bas, j'étais là-bas. Demandez à Jean-Pierre Bemba. Demandez. Est-ce que vous avez déjà vu Papa a même de, de son vivant? Quand je dis que Papa Mbanda a faute et je soutenais, tu sais ce dit. Vous avez attendu une fois Mbanda venir dire sur le plateau que Bissau a un escroc à Vous avez attendu ça. Vous avez attendu déjà quelqu'un qui est un, un, un Congolais. A à télémis à contredire. Quand je parlais de l'histoire de Chibango, c'est moi qui avais mis les contacts avec Chibango avec Mbanda. Et je dis à Mbanda, restez là-bas. Nous ne voulons pas que vous soyez au devant. Mbanda m'avait répondu qui était témoin. Odo Pambou à Londres était, était moi. Odo Pambou. Et je lui ai dit. Et même quand les gens faisaient des émissions, j'ai dit Arrête, papa, arrêtez. Ce n'est pas que je lui ai dit. Pas dit. Je lui ai dit Vous êtes en train de diviser les Congolais. Même si le vieux est mort, il y a beaucoup de choses qu'il avait dit qui sont. Qui sont... D'abord, je viens du même village que C'est un qui a payé mes études pendant son diplôme d'État. Donc n'a cause à moutoute, n'a cause à C'est mon vieux. On vient de nous sommes des parisiens. Tout ça va descendre à Bobozo, oui, Bobozo. Celui qui avait donné le pouvoir à Mobutu. C'est le général Bobozo. Quand vous avez écouté à Bouzi Paris, l'Équateur Mobimba, place au Koué, vous avez avant à Abouzi. Nous allons asphalter. Donc quand on est en train de parler l'histoire du Congo, ne rêvez pas que vous êtes en train de parler avec des gens qui ne comprennent pas. Ne pensez pas que vous êtes là avec des gens qui ne savent pas exactement ce qu'ils veulent faire. Moi, je demande juste du respect. Et moi, je, je suis comme un Félix au fait. Je sais identifier quelqu'un qui essaye de me piéger, de me faire des jeux qui n'ont pas de sens. Moi, je sais me défendre valablement, valablement. Demandez à Pichou Maëlle. il est Bel en Belgique là-bas. On était parti sur, euh, pour qu'on mobilise les Congolais quand on avait créé l'histoire avec John Chibango. Sur le plateau, il, il voulait faire... Je m'étais levé vers lui. Je devais... Demandez à Jeannot Kabouya, il va vous donner les vidéos. Qui voulait acquérir tout le monde de Rwanda. Je me suis levé. Je me suis levé. Je suis commando. Je suis Je suis commando. Je fuis les combats, c'est vrai. Entre les amis, je suis pas quelqu'un qui... Okay. Mais je suis breveté anti Mais peut-être bien. Je la petite mon âge la France, la croire la c'est mon âge Imaginez quel âge j'ai maintenant. Et puis, il y a un plat. un plat. Parce qu'une fois soldat, tu resteras toujours. Je ne parle pas des soldats de Kadogo qu'on a formé ici. Savoir respecter les militaires. Et à tous ceux qui insultent les militaires à l'Est, en RDC, faites attention. Moi, toutes les personnes, même dans la diaspora, où il y a blagade de gauche à droite, les moments ils vont répondre. Félix ne restera pas au pouvoir pour toujours. Moi, ma crainte est qu'après Félix, il aventurier, on a Kabila Bazonga C'est pourquoi moi, je me prépare. Moi, je serai président du Congo. Je serai président du Congo. Je vais mettre de l'ordre dans ces pays. Ça, ce n'est pas question à rediscuter. Ce n'est pas une question de temps. Je ne limite pas ma décision sur le temps. Parce que le temps, c'est Dieu seul qui décide comment cela va arriver. Mais moi, je sais les problèmes du Congo. Il n'y a pas d'ordre. Il n'y a pas de la discipline. Les gens ne vont pas à prison. Les gens gagnent de l'argent comme des fous. Ceux qui devraient gagner de l'argent normalement, les médecins, les enseignants, euh, les professeurs d'université, les juges ne gagnent pas de l'argent, mais des aventuriers politiques et qui des, euh, chassent au pamba commis députés, il va commencer à dire ce qu'il va. Moi je vais juste remettre le pendule à l'air. Tu ne travailles pas, tu ne gagnes pas non plus. La Bible, c'est qui la Bible dit. Nous, nous avons environ 150 000 personnels au sein de l'armée, mais on importe les riz. Papa Sudabalia. Alors que les Congo est la terre fertile Mais nous avons 150 000 personnels armés Prenons les fils que 20 000 personnels armés Est-ce que vous allez importer à manger pour les militaires Prenons les fils que 1000 personnes y a est-ce que nous allons vraiment importer des choses Vous prenez des Libanais, vous les mettez devant. Bande des aventuriers. Je veux vous arrêter. Moi, je vais commencer à arrêter jusqu'à la Deuxième République. Ça, je vous l'ai dit. Régime à Mobutu, les gens qui sont vivants, les Lyondo. bah tout va dans la position stratégique. Chaque personne avec une responsabilité. Je veux les arrêter. Je veux les arrêter. Alors, arrêtez vos tempéraments. Vous savez, faites très attention. Ne, crée, ne mettez pas ces histoires quand qu'on va combattre tribu. Et la majorité des gens qui essayent, ils ont une position méchante. C'était pendant le diviser les bah, Congolais. Ils ont une tribu parce qu'ils ont soutenu le président de la République. Ils la même tribu qu'ils bon, okay, ont. C'est dangereux. C'est très dangereux. Je vous dis encore une fois Chacun a chez soi en RDC Moi j'ai chez moi en RDC À Bousi, Papa, quand on a Ninga milliers d'hectares il or diamant Et si vous savez pourquoi on n'a pas exploité L'or et les diamants à l'équateur Vous pensez que ça n'existe pas Vous êtes en Belgique non Allez à... IGCB. On la banque. Il y a une documentation. Il y a des minéraux en Équateur. Nous avons du pétrole en Équateur. un pétrole en Équateur. un en un Équateur. un tu en Katanga ou bien Non. Mais moi, je vais assister une fois la réunion. Il y a beaucoup soutenir, les le Et général Mokobo avait posé une question au maréchal Les Belges étaient venus pour qu'ils exploitent l'équateur quoi? N'importe le quoi les diamants, Ils ont rempli les diamants avec mercure. Là, mercure, qui L'Équateur.